bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne être en lumière j'accueille le signe des vierges pour le mois de décembre 2022 ce qui va se passer donc vierge euh, ascendant l'une ou vénus en vierge vous pouvez aussi regarder la vidéo bien évidemment si vous ne vous sentez pas concerné c'est tout à fait normal puisque vous avez un ascendant qui a son mot à dire et la lune et euh, sinon c'est que peut-être euh, la vérité est ailleurs <rire> voilà ce n'est pas pour vous expressément, je tiens à le redire. Donc, euh, Vierge ascendant, quel est le message pour vous sur ce mois de décembre On a le mérite à poser un geste. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Euh, même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous, que vous êtes. Et oui, vous méritez d'être entendu et d'être guidé sur le meilleur chemin. Il faut juste que vous ayez confiance. On vous soutiendra par rapport à votre objectif. Donc on vous mettra des bonnes personnes ou des situations qui vous permettront d'avancer. Même peut-être de l'argent, justement. Des facilités. Quand on est aligné avec sa mission de vie, en, en général, il y a des facilités. Alors, posez un geste. Par contre... Peut-être c'est une condition. Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se, dé, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Waouh Mérite. ouais. Allez, le vierge, vierge, vierge. Alors on regarde les énergies des vierges, j'ai encore oublié, j'ai la tête en l'air, désolée. Donc pour euh, les vierges au mois de décembre, interrogation, ou piqûre. compliqué. Vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et ça vous met dans le doute, ok Vous interrogez sur une situation, par exemple, je dépends de l'argent, je dépends d'une personne, est-ce que je vais m'en sortir il y a vraiment une dépendance qui est, euh, qui est à prendre en compte. C'est peut-être aussi quelqu'un de toxique, euh, une personne dans votre entourage ou vous, vous êtes même addict à quelque chose et vous vous interrogez. Est-ce que je vais pouvoir m'en délivrer Est-ce que c'est bien de rester là-dedans Parce que bon, il y a la maladie, la, la, la piqûre. Il y a... Vous êtes dépendant peut-être justement du Covid. Vous pouvez être dépendant d'une euh, d'un médicament. Et euh, ça vous met en doute par rapport à l'évolution d'une situation. Euh, où vous êtes dans dans un excès et vous interrogez. Vous voyez, il faut que vous, vous arrêtiez. Il faut que vous arrêtiez de vous poser mille et une questions, d'être addict à une réponse, euh, d'être en attente pour grimper les échelons. Ok. Pour aller mieux, il faut regarder plutôt ce que vous pouvez faire comme geste que de vous poser mille et une questions. Hein. Voilà. <rire> Allez, on y va pour le domaine général sur vous. Donc, mois de décembre, isolement, retour du passé, oh oh. et oh, réconciliation. Après, à une période d'isolement, de, de, de réflexion, on va dire de solitude, vous allez revenir apparemment double, hein, double signification, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes éloigné, par exemple. Il y a une notion de revenir en paix aussi sur vous, de retrouver la paix en vous, autour de vous. Par exemple, c'est le cœur et votre esprit, votre cœur et votre esprit qui fait qu'un cette fois-ci. Et vous pouvez avancer comme ça. Si par exemple votre cœur vous dit oui et que votre tête vous dit non, c'est que vous n'êtes pas en accord. Donc vous avez besoin de vous recentrer. Hein. Il y a le centrage ici, hein. faire le point ce qui va, ce qui ne va pas dans votre vie pour pouvoir en sortir mieux. Et retrouver, en fait, retrouver une paix intérieure. Retrouver, le, le, par exemple, la paix avec l'autre. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous n'êtes pas bien, peut-être qu'il est temps de lui pardonner, qu'il est temps d'avouer vos erreurs, qu'il est temps de faire le pas, de revenir vers cette personne. Après, attention aussi à ne pas trop euh, tourner en rond par rapport à une réconciliation. C'est-à-dire, vous vous éloignez, vous revenez et vous réconciliez à chaque fois. Vous éloignez, vous revenez et vous réconciliez. Et puis, ça ne fait que ça, que ça, que ça. Ça n'avance pas plus. Il faudra faire attention à ne pas répéter. Hein, D'accord Répéter les mêmes erreurs. Mais début de mois, solitude. Faire le point, réfléchir. Milieu de mois, revenir vers quelque chose ou vers quelqu'un. <rire> le passé revient, Général. Euh, une, une connexion avec quelqu'un dont vous êtes éloigné ou une situation qui va revenir et vous allez être plus en paix à la fin du mois de décembre parce que deux cœurs ici font euh, euh, comme une osmose en fait vous retrouvez l'osmose avec l'autre ou avec vous même Professionnellement Oui <rire> Oui Ouverture yes et invitation ah. On a les fêtes hein, de fin d'année, on voit ça. Hein. Peut-être que vous allez avoir une promotion, vous allez avoir quelque chose à fêter sur ce mois de décembre, puisqu'on a un gros oui, on a double oui, hein. une porte qui s'ouvre avec euh, la fête derrière. Donc tout ce qui est proposition, ouverture, nouveau projet, il y a un oui euh, qui va faire que vous allez être heureux ensuite. Vous allez fêter les événements d'une manière positive. Euh, professionnellement, ça peut, ça peut être des réunions ici à la fin du, du mois, vous allez fêter peut-être, je ne sais pas moi, l'arrivée de quelqu'un, l'opportunité d'être promu, de passer un cap, d'avoir d'autres responsabilités ou de trouver un travail qui euh, vous assure une, une, une, une... enfin, comment dire... qui vous assure quand même la réussite, on va dire ça. Parce que oui, ouverture, oui, il y a des possibilités d'avoir du travail, d'avoir des offres, D'ouvrir de, des portes aussi. C'est à vous d'avancer après avoir réfléchi. Les Vierges, financièrement. Ah oui, on a une signature, donc un contrat. Oh, l'abondance. Waouh. Et savoir et connaissance. C'est marrant, cette carte, elle tourne entre le professionnel et, et le matériel. Alors... Ici, on peut me dire que vous allez signer un contrat, pour ceux qui n'en ont pas encore, dire oui à une signature qui va vous apporter vraiment la prospérité, la joie, euh, grâce à vos connaissances, à vos propres connaissances. Ou alors, c'est une signature parce que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, ici. Euh. C'est quelqu'un aussi qui peut vous proposer, avec la fête, qui peut vous proposer quelque chose qui va vous faire du bien, euh, qui va vous rendre heureux. Sur le plan matériel... Ça peut être aussi un accord avec votre partenaire, par exemple, vous êtes d'accord pour, avec l'abondance que vous avez, de partager des choses ensemble, voilà, d'apprendre des choses, de faire des choses nouvelles, euh, de vous renseigner à droite, à gauche pour concrétiser euh, vos objectifs. Ça va concerner l'argent, hein. donc euh, tout ce qui est contrat, contrat, par exemple, on peut me dire que vous allez réussir à vendre quelque chose qui va vous apporter de l'argent, donc comme ça, vous allez en profiter, euh... Ah oui, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez signer. Hein, voilà. euh, quelqu'un dans votre entourage qui vous propose une situation à faire à deux, un partenariat. Je vois bien un partenariat professionnel matériel. Hein, signature qui euh, vraiment va vous réjouir. Hein. Sinon, euh, bah, écoutez, vous êtes intelligent pendant ce mois de décembre et vous allez bien vous en sortir euh, financièrement puisqu'il y a un contrat, il y a un CDI, il y a quelque chose comme ça. Euh, l'abondance au milieu de moi et peut-être vous allez vous faire plaisir et donner cette enfin ce que vous avez vous allez donner aux autres voilà ce que vous avez comme expérience vous allez donner aux autres alors sinon euh, sentimentalement les vierges sur ce mois de décembre alors bateau téléphone hmm, encore le sexe alors on a bien les désirs sexuels il y a une aventure ici donc vous allez avoir des nouvelles il y a quelqu'un ici qui vous appelle, quelqu'un avec qui ça peut être plus ou moins long, lent aussi, parce que le bateau ne va pas très très vite, donc une nouvelle aventure. Euh, alors des désirs par téléphone, j'ai envie de vous dire, ça peut être une relation par internet. Vous apprenez des choses, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à, à découvrir vos désirs l'un et l'autre. Euh, il y a une notion de voyage pour ceux qui habitent au loin, à distance. Euh, par exemple, la personne a envie de venir vous voir, elle va le faire, elle va essayer de effectivement de répondre à vos désirs. Euh, donc début de mois voyage, lenteur, des hauts et des bas, peut-être un partenariat effectivement, une relation. On a envie effectivement d'avancer vers nos désirs mutuels. Euh, on communique en fait nos désirs, notre relation un petit peu sexuelle. On a envie euh, de passer un cap aussi euh, dans une relation nouvelle. On a envie de suivre nos désirs sentimentaux. Euh, alors là, vous avez la chance, je viens d'y penser, il faut que je lise les cartes comme ça, je ne l'ai pas fait à tout le monde, je suis désolée, j'ai la tête un petit peu en vrac. Euh, donc, euh, ok, alors là, on me dit que vous devez réfléchir, oui, euh, après une réflexion, après un temps d'attente et d'isolement, vous allez dire oui à une signature qui va vous embarquer dans quelque chose de nouveau. Vous allez revenir vers une proposition qui va vous remettre du beau moqueur cœur ici. Euh, par l'échange, par les échanges, par les communications et euh, les appels. On revient en fait avec une personne qui nous a, euh, vers une situation qui nous a procuré beaucoup de joie auparavant ou de prospérité. Vous en allez avoir des nouvelles de cette personne, de cette situation qui revient sur le devant de la scène. La réconciliation va, va, mener, va mener à une fête avec quelqu'un que vous connaissez et avec qui vous avez des désirs. Donc, désir de rapprochement, des désirs de, de retrouvailles, des désirs, effectivement, d'apprendre à nouveau à se connaître euh, après peut-être un temps d'éloignement. Ok. Alors, domaine sentimental. ok. On y va aussi pour les vierges. mois de décembre, quelles sont les énergies pour les vierges Tristesse et paix intérieure. Oula Alors, oups, ça vaut la peine que je me remette d'aplomb. Euh, donc, vous devez euh, surtout essayer de ne pas regarder euh, derrière vous, de ne pas vous attrister d'une situation et retrouver votre paix. Vous retrouvez votre sérénité, votre calme, euh, voilà, par rapport à une situation qui vous attriste. Ça doit s'améliorer, là, avec le voyage. Principe des nouvelles qui arrivent de loin. Hein, euh, ou des nouvelles, peut-être, d'une un, aventure ensemble qui répondra à vos désirs. OK. Alors, mes amis vierges. vierges sur ce mois de décembre. Opposition. Ce qui arrive à vous et ce qui en découle. Alors, on a un blocage mémoire karmique. Oh là là, le jugement des autres, l'acceptation et le mois en cours. Donc, ça va se débloquer ce mois. Je vais peut-être aller voir ailleurs. Hein. <rire> ouais, la paix intérieure. Il faut accepter euh, que... Euh, le jugement, là, attention. Il y a quelqu'un ici autour qui a un jugement négatif, qui a un jugement qui vous en met plein le dos, euh, qui vous fait des reproches. Ça peut être l'entourage aussi bien que le partenaire et ça se répète. Ça peut être quelqu'un qui a, a toujours envie de, de vous reprocher quoi, enfin, tout et, et n'importe quoi, qui vous met tout sur le dos et il faut vous l'accepter, il faut à mon avis passer outre parce que ça, sinon ça va se répéter. C'est peut-être aussi votre propre jugement envers l'amour, envers les relations qui vous mettent dans des répétitions de schémas. Sans arrêt, vous avez tendance à, euh, par exemple, regarde celle-là, euh, ou celui-là, euh, il collectionne. Et vous avez toujours un jugement sur les autres, mais vous, vous, vous ne vous remettez pas en question. Je dis ça parce que je suis bien placée pour le faire. Des fois, euh, machinalement, on a des on a des façons de penser qui sont euh, limitantes et que du coup ben, ça vous bloque dans une relation euh, ça vous met dans des mêmes situations parce que vous n'avez pas compris que votre propre jugement, jugement sur les autres, sur la situation que vous voulez améliorer déjà commence par vous si vous jugez les autres, sachez que vous allez avoir le jugement des autres, si vous attirez de la jalousie, c'est que vous-même vous êtes jaloux. <rire> donc il y a toujours des comme ça, des réciprocités et le fait de lâcher prise et d'accepter vos torts d'accepter que ça tourne en rang c'est... Ça y est, vous déverrouillez les choses sur le mois. Donc, il est très important de ne plus lutter, de ne plus répéter les mêmes erreurs, de laisser parler ceux qui ont besoin de parler, de laisser de côté et même peut-être de les éliminer, ces jugements, parce que ça vous, en, ça vous embrume, ça vous embrume votre relation, ça vous embrume votre part de vérité et vous ne voyez plus clair. Donc, pour éviter tout ça, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un pas envers la sérénité, le calme intérieur pour ne plus avoir quelqu'un ici qui vous reproche mon euh, multiples choses, qui vous met des, les torts sur le dos. Regardez, j'ai un amour durable quand même. Hein. Donc il va en ressortir. Ils vont ressortir peut-être euh, justement. Oh, c'est beau. Ce que je vois là dans les nuages, c'est un truc de malade. Je vois une grosse tête. Une grosse tête, non, on dirait un animal. <rire> J'arrive pas à définir si c'est un. Oh, je sais pas ce que c'est. Un chat. J'ai un animal, oh putain, j'ai une vue incroyable dans les nuages et du coup je m'inspire des fois. Alors, <rire> donc voilà, un amour durable, Oui pourquoi Parce que voilà, il y a ce jugement, ce jugement doit être débloqué en fait, cette tristesse par rapport au jugement des autres, à votre relation, ça doit ne plus vous toucher. Euh, que ce soit votre autre qui vous accuse de, de tout euh, acceptez-le et euh, faites en sorte que bon voilà ce qui doit être, hein, le sera. Mais c'est en relation avec un amour quand même qui a été durable ou qui va le devenir. Ce qu'on a la tristesse et on avait... Euh, C'était quoi déjà La paix intérieure La paix intérieure que j'avais ouais, Il fallait être serein par rapport à la tristesse, c'est ça Ok, donc, euh, beaucoup de courage par rapport au jugement des autres, par rapport aux, aux critiques, par rapport à votre partenaire qui n'arrête pas, par exemple, de vous dire ceci, cela, tatati, tatata. Il ta, ta. Euh, y a un événement ici qui arrive sur le mois en cours, donc, quelque chose qui va se débloquer, ouais, encore une protection, donc, ouais. Protection euh, par rapport à cette relation, par rapport au, au, aux personnes qui s'interfèrent, et peut-être que des choses se répètent, mais que vous devez les comprendre en, afin de les accepter et de déverrouiller, en fait, cette situation vers un amour durable. Voilà, mes amis, souffez, ou de vous libérer d'un amour que vous avez connu, qui est, qui, si cette personne est toujours dans le jugement, peut-être, il est temps de faire un acte sur ce mois de décembre. OK euh, Allez, je vais continuer ici avec un tirage par rapport à du temps, si vous avez une question. Pour les Vierges, dans combien de temps je vais <rire> Ou quel est le message important sur ce mois de décembre Décembre, je vierge. Quel est le message par rapport au temps Oh, bien On a le 8 8 qui marque qui le mois d'août qui marque 8 jours ou 8 semaines selon on a le bélier un signe du lion lion et bélier signe de feu tout, euh, tout est en progrès donc tout arrive et euh, achemine c'est marrant le 8 ouais. l'infini tout est en train d'arriver petit à petit donc ce qui vous tracasse est en train d'arriver le soleil le 8, 8 jours ou 8 semaines au maximum pour certains. Et puis, ça peut être aussi le mois d'août pour d'autres. Euh, et puis, le fait que vous devez comprendre que les choses sont en train de venir euh, petit à petit vers vous, c'est en train de progresser. Donc, voilà. Amélioration. Je vous fais de gros bisous. C'est l'infini. Hein Donc, euh, pfft, pfft. Un gros bisous. Bien, euh, bon, bon mois de décembre et à bientôt. Ciao, ciao.